Comment vaincre le stress dans un triathlon ou dans un Ironman, ou plus généralement, comment gérer son stress dans une période de pré-compétition Nicolas de Mon Coach Vélo et moi-même avons échangé sur les solutions pour gérer le stress avant une compétition. Si tu ne connais pas Nicolas, il est préparateur mental et il est également à la tête d'une chaîne YouTube qui s'appelle Mon Coach Vélo. Il est un triathlète. De longue date, il a déjà enchaîné beaucoup de triathlons il y a quelques années. Je te rassure, il n'est pas si vieux que ça. Et dans cette vidéo, tu vas retrouver des conseils qui valent de l'or pour ne plus rater bêtement ton triathlon ou ton Ironman à cause du stress parce que tu n'as pas été capable de le gérer. Allez, t'es prêt C'est parti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 Donc, le stress augmente. Le truc, ça va être qu'il augmente pas trop, parce que s'il augmente trop, tu niques ta course aussi, tu fais n'importe quoi. Okay Donc là, on a un phénomène. Le juste le... milieu, quoi. Le, voilà, ouais, le... Tout le truc de la préparation mentale qu'on a, nous, c'est d'avoir des outils pour à chaque fois, tu peux gérer le juste milieu. Okay. Donc, je peux pas te donner toute la palette, bien, mais là, il y, y plus en a deux plus qui plus plus sont plus plus plus vraiment plus plus. très bien, parce qu'il y a un phénomène qui est, qui est tellement connu que tu vois toutes les marques, avant le départ d'une course, ils sont tous là, tu sais attendre, c'est le phénomène doudou. C'est-à-dire que quand tu es stressé, tu as mmh. besoin d'un doudou et c'est archaïque hein, donc tu vas acheter de la dernière merde juste avant le départ vois, tous les mecs ils achètent un truc et ils se disent ah, putain, avec ça ça va, ça lier, va aller etc., mieux, etc., machin, okay. sauf que ça ça marche pas et surtout euh, s'il y a un truc à ne pas faire c'est essayer un truc au dernier moment ça, ça va merdouiller. par contre si tu veux cet effet là on peut s'en servir c'est à dire que plus, si je prépare rien de spécial avant le, la course mon stress va monter et je sais pas quoi faire donc je vais aller faire une connerie un effet doudou, ouais. écouter le dernier qui me parle etc <rire> Donc l'idée c'est de se faire un, vraiment une checklist list mm -hmm. euh, qu'est-ce que je fais pour m'échauffer, qu'est-ce que je fais euh, deux heures avant, qu'est-ce que je fais le matin quand je me lève, quel est mon petit déjeuner, etc. Et plus je suis stressé, plus je dois être précis juste avant le départ. C'est-à-dire que euh, tu vois euh, comment je m'échauffe, la différence entre un bon nageur et un mauvais nageur c'est qu'un bon nageur, sa routine d'échauffement elle est faite. Mm -hmm. Il euh, y en a une super sur ton blog, d'ailleurs, ouais. qui est super, dirais euh, en natation, ouais. et après on peut faire en natation, et après, quand je vais sur la ligne, là, c'est 5-10 minutes, c'est toujours un moment de stress, si je prévois ce que je fais, c'est-à-dire sur quoi je vais, à quoi je vais penser, sur quoi je vais me concentrer pour ne pas stresser, on peut essayer différentes techniques et se rendre compte qu'il y a des choses qui marchent. Et après, la clé du succès, c'est de reproduire ce qui marche. C'est aussi con que ça, mais les mecs, souvent, ils essaient de la roue, donc je vais essayer de me trouver, je sais que le matin au petit déjeuner, si je prends des céréales et du whisky, ça marche super bien pour moi. C'est pas dans les trucs, mais c'est un peu stupide, Pourquoi mais tu pas pas dire. dire. L'idée c'est de noter, un ouais. jour j'essaye un truc, ça marche super bien. Et plus donc euh, c'est Julien, plus il va occuper son esprit à des choses ouais. qui sont productives avant. Et il faut les checker comme ça au départ c'est on en prend l'habitude, mais mieux c'est quoi tu vois. Ouais finalement c'est un peu leurrer son esprit pour l'occuper et au lieu de penser à tout le stress qu'il peut avoir sur un départ, mais de penser plutôt à, ouais. euh, à voilà, aux choses qu'il a à faire et de l'occuper un maximum. Ouais. Et un autre point important si j'ai bien bien saisi le truc, hein, vraiment une routine. Euh, c'est pas euh, je vais m'inventer une routine le jour de la course non. pour me dire voilà je vais faire tout ça le jour de la course et ça va être parfait mmh. ça c'est un truc je pense c'est assez contre-productif si euh, t'as pas l'habitude de manger des pâtes le matin c'est pas la peine de se dire euh, je vais faire comme les sportifs et manger des pâtes Exactement. le matin je pense hein. Exactement, okay. et l'échauffement c'est la même chose et au niveau émotionnel c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'un truc que tu n'as pas travaillé à l'entraînement, il ouais. ne faut pas s'attendre que le jour de la course, youpi ça marche. Ça sera un hasard, ça, ça marche. Ça, donc, euh, donc même tu as cette route, ces routines-là, il faut les tester. Il ouais. faut les tester à l'entraînement, il faut les tester sur des courses. Et au fur et à mesure, donc louper son premier triathlon, bah, c'est normal, il, il, enfin je veux dire, c'est pas, pas grave, mais il faut euh, capitaliser sur les choses qui ont bien marché, je les reproduis, et puis il y a d'autres choses que je vais changer. Et, puis, et améliorer au fur et à mesure. Exactement. Inutile du coup d'essayer d'être parfait dès le premier. Ça marche jamais. Mais alors, du coup, Julien, toi, ce que tu peux faire, c'est euh, voilà, euh, si tu es stressé par rapport à ton, à ton départ, hein, ou si vous êtes stressé en règle générale à votre départ, du coup, euh, faire sa checklist. Donc. Euh, prendre tes petites habitudes que tu as le matin, que tu as avant, avant d'aller à l'entraînement par exemple, et puis adopter une routine parce que c'est vrai que la routine c'est une vraie force hein, quand oui. tu veux, euh, moi par exemple tous les matins quand je me réveille j'essaye même pas de brancher mon cerveau, je prends mon petit déj toujours le même et puis je pars euh, à la salle de muscu parce que je sais que voilà, je vais commencer à me réveiller là-bas et puis j'ai mes habitudes quoi. Oui. Donc euh, vraiment, essayer d'adopter une routine pour, euh, pour occuper l'esprit et puis, euh, puis c'est rassurant en fait. Il y a un truc qui est vachement rassurant dans la routine. Ouais. C'est que si on a un confort, on a une habitude, on sait que ça va euh, se passer euh, comme ça. Et, euh... et donc quand le stress augmente et qu'on est le stress doudou, ouais. d'utiliser des choses qui sont rassurantes, c'est une bonne idée et ouais. tu c'est rassurant parce que tu les connais et c'est bien. Voilà. Et sur le plan émotionnel, il y a un deuxième truc, encore une fois, euh, qui, est, qui est simple, mais c'est important de porter son attention sur quoi on porte notre attention. C'est-à-dire que, par exemple, avant le départ, il y en a, ils vont commencer à se parler. Donc, c'est le dialogue interne ouais. qui les fait stresser. Bon, mais ben, si c'est ça, il faut trouver soit un autre, se raconter d'autres histoires, soit porter son attention sur autre chose. Pour des personnes, ça va être, ils vont commencer à regarder autour d'eux, etc. Et ça, ça va les stresser. Donc, plutôt que, hein, on est soit visuel, soit auditif, soit sensoriel, mm -hmm. ça, tout le monde connaît à peu près Bien ça. Ben, L'idée, c'est d'observer déjà sur ces premiers triathlons, quitte à les louper, c'est-à-dire, et même dans la vie de tous les jours, quand je stresse, je porte mon attention sur quelque chose que je regarde, que je me raconte ou alors que je ressens. Il hein, oui, y en a qui vont me focaliser sur l'attention, du stress, etc. Ouais. Bonne nouvelle, tous les triathlètes ont une boule dans le ventre au moment du départ. Sauf ouais. que si je porte mon attention dessus, ben, forcément ça simplifie. Ouais, Donc à ce moment-là, je peux me parler, je peux discuter avec d'autres. Donc ça, ça c'est tout bête, mais juste dans les fameuses 10 minutes où on va sur la ligne de départ et là le stress il monte, etc. Ben on peut juste prendre conscience de ça et se dire voilà, je peux changer mon, mon mode d'attention et ça c'est quelque chose qui va baisser le stress. Voilà, donc euh, vraiment essayer de, euh, de, de comprendre d'où vient le stress, la source mmh. de stress et puis bah, pour l'éliminer, euh, trouver un, un palliatif un mmh. peu mmh. pour, euh, quand même chose pour euh, mmh. tes petits doudous euh, plutôt que de prendre un palliatif d'un objet quelconque qui va d'une part euh, probablement euh, se servir à rien dans une semaine. Et puis en plus, bah, qui va peut-être t'handicaper même le jour de l'épreuve parce que tu testes un truc qui est tout nouveau. Ça... Tester une nouvelle paire de lunettes pour parler de natation. Ouais. Mais en vélo, c'est une catastrophe. Si tu cherches un nouveau truc le jour de la course, bah, c'est meilleur moyen que ce soit pas arrivé, qu'elle se détache, que tu fais de la buée, enfin machin. Même les petits gels là. Et et puis, voilà, voilà les, les petits gels, le ouais, il est génial. Ouais. Alors, ça va me rassurer, je vais aller mieux. J'ai. corps il, il va... encaisse pas. Il et se ça se pas bien, lui, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment à proscrire. Donc la checklist et puis euh, porter son attention. En fait, la concentration, c'est ce qui me distrait de ce qui me distrait. Donc, si je me rends compte qu'il y a un truc qui me distrait ou qui m'apporte du stress, bah, ben, le distrait mon esprit sur autre chose. Si je m'entraîne pas à l'entraînement le jour de la course, ça marchera pas. Il faut que je m'entraîne à faire ça, à avoir conscience de dire tiens là, je me rends compte que quand je regarde un truc, je suis stressé. D'abord, ben, ben, si je me parle, je me calme ou, ou j'écoute de la musique. Hein. Voilà, c'est un classique, mais ouais. tu vois, je vais changer mon mode mental de visuel à auditif ou de auditif à sensoriel ou des choses comme ça. Ok, ben bah là on a quand même énormément d'informations sur euh, comment gérer le stress et euh, comment se préparer euh, en tout cas mentalement. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like sous la vidéo en appuyant sur le pouce bleu là juste en dessous et surtout, partage-moi en commentaire ta routine pré-compétition ou si tu n'en as pas encore, qu'est-ce que tu as prévu de faire finalement dans ta prochaine compétition pour la préparer et surtout apprendre à bien gérer ton stress.